Salut bande de Serivor et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap. Cette semaine au menu, des agents du SHIELD qui déménagent, un crossover au pays du jambon, du remplacement dans l'état et bien plus encore. Agents of S.H.I.E.L.D. déménage en été, la saison 6 de 13 épisodes sera diffusée en été 2019, a annoncé aujourd'hui Channing Dungay, présidente d'ABC Entertainment lors des upfronts de la chaîne. On supposait que la sixième saison de la série dramatique débuterait en mi-saison. Dungay a également précisé que la saison à venir n'est pas envisagée comme une saison finale. Le crossover du Arrowverse de cette année sera plus bad que jamais, alors qu'Haro, The Flash, Supergirl et les Legends of Tomorrow se battront aux côtés de Batwoman. Comme on pouvait le supposer, la ville de Gotham sera aussi présente. Le showrunner nous promet encore un crossover rempli d'action. L'une des histoires les plus dramatiques de cette saison des Upfront a pris fin avec Sean William Scott, l'ancien d'American Pie, qui rejoint le casting de Lethal Weapon face à Damon Wayans. Il remplace le co-leader original Klein Crawford, dont l'option pour la saison prochaine ne sera pas reprise par le producteur Warner Bros suite à ses problèmes de comportement sur le tournage. Avec Wayans et Scott comme nouveau duo, Les All Weapon a été renouvelé pour une troisième saison environ 24 heures avant que Fox ne dévoile son calendrier d'automne 2018 aux annonceurs. Scott jouera un nouveau personnage qui sera partenaire de Murto. Dans la foulée du départ de Connie Britton, 911 a engagé Jennifer Love Hewitt pour rejoindre le casting de la saison 2 en tant que régulière. Hewitt jouera Maddie, une nouvelle opératrice du 911 qui est aussi la sœur de Buck. Le contrat de Britton ne portait que sur une saison. En mars dernier, le producteur exécutif Ryan Murphy restait optimiste sur le fait qu'elle reviendrait en tant que guest, ce qui semble improbable à la suite de son rôle dans Dirty John, la série d'anthologie de Bravo. Le film de clôture de sense sera mis en ligne le 8 juin sur Netflix. Après l'annulation de la série, Netflix a tout de même permis aux Wachowski de conclure leur histoire et de libérer tous les sense La quatrième saison de Brawlers sera diffusée à partir du 12 août sur HBO. Cette saison, Spencer et Joe emmènent leurs compétences à Los Angeles alors qu'ils cherchent à élargir leurs horizons dans le monde des sports d'action. Wake